Tout le monde ici c'est encore le grand maître Bioku. Je suis encore venu vers vous ce soir pour vous faire une petite démonstration du portefeuille magique parce que jusqu'à l'heure il y a encore d'autres qui ne croient toujours pas que le portefeuille magique ça existe. C'est pour ça que je tiens à encore faire cette petite démonstration et vous présenter quelques astuces pour votre fille familiale. D'accord moi c'est toujours le grand maître Bioco comme vous le voyez. J'ai toujours mon numéro de WhatsApp qui est le plus de 29 63 37 97 95. Donc sans plus tarder, je vais vite aller à l'essentiel. D'accord Ça, c'est le portefeuille magique que je vais faire l'activation là et vous voir et vous montrer la pollution. Ça, là, c'est un portefeuille plan. Dans une autre vidéo, je vais vous détailler le rôle que joue chaque portefeuille. Ça, c'est un portefeuille noir. D'accord Ça, ce sont... Les choses qu'on utilise pour le, le travail là, les statuettes sont là, d'accord Donc, sans plus tarder, je vais aller à l'essentiel en même temps, d'accord Donc, je demande aux génies est-ce qu'ils sont prêts maintenant pour me faire le travail là ce soir Vous voyez, ils ont accepté directement, d'accord Donc, c'est ce que je vous dis. Voilà le portefeuille là que je vais vous présenter directement, d'accord Regardez bien à l'intérieur, il n'y a rien dedans. C'est ça, le portefeuille là, d'accord donc je vais le mettre devant vous. Là, je serai là. Et on va faire la pollution en même temps. Je vais invoquer pour... les genou et ils vont venir nous faire la pollution. Et ceux qui disent que le portefeuille -po magique, là, ça utilise des sacrifices de vie. Je vous le dis en même temps. Ce sont des animaux qu'on utilise pour faire la rituelle là. Des moutons, des deux. Mais aujourd'hui, comme c'est juste plus petit, c'est je tiens à les donner ceux. Cette cour là, pour faire la démonstration, ils vont me donner la position tout de suite, vous allez voir en même temps. D'accord Donc, il suffit seulement de donner une petite offrande au, ch au chenille et ils vont vous faire le travail là, ça ne le dit même pas. Donc, c'est ça que je tiens à faire en même temps et vous allez voir. D'accord Donc, c'est l'offrande là que je vais donner pour cet esprit là. C'est ça. Et il ne prend pas ça directement. On leur donne ça avec des rouges. C'est ça Vous voyez Donc, c'est ça. Quand ils vont manger ça, maintenant, vous allez voir la pollution apparaître. Le porto est toujours là. Et les émissions sont déjà sur le point d'avoir la pollution. Vous voyez Donc, c'est ça. Vous voyez Ok. Donc, pour tous les travaux, même les retours affectifs rapides les problèmes spirituels de vie, quelle que soit votre situation familiale, moi mettre beaucoup, je suis disposé à vous aider. Vous l'avez vu. Donc c'est ça. Maintenant, je vais donner l'offrande là un peu un peu aux esprits. Et ils vont manger en même temps. Mais pas beaucoup, ils D'accord Et devant vous, je vais les emplorer. Et ils vont donner la richesse en même temps. Et vous allez voir. D'accord Ce n'est pas quelque chose qui sera trop compliqué. Donc je vais encore vite demander si la pollution est déjà prête. En tout cas, ils ont déjà mangé. Vous voyez, ils ont encore accepté. Donc la pollution est déjà là. Ce n'est pas quelque chose qui tue, qui prend du temps et autres là. Donc le café là, vous voyez, devant vous, la pollution est déjà là. Je vais sortir ça. C'est une pollution de 300 000. Si je le fais là, ce soir là, pour que vous puissiez bien puis voir en même temps. Vous voyez, c'est ça. Tout de suite là. Donc il n'y a pas de sacrifice de vie ni quelque chose de compliqué. Un profil magique, c'est juste les ingrédients. Si tu me contactes, il faut suivre ce que je te dis. Et moi, je vais t'aider à avoir la richesse. Vous voyez, ici, c'est toujours le grand maître, Yoko D'accord Les portefeuilles là qui existent, les portefeuilles blancs, les profils noirs. Je vais tous vous expliquer dans une autre vidéo qui serait en ligne pour que vous allez voir. Que le, les membres de en nos affaires vous protègent. Et à bientôt.